Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter la classe Gizmo. Alors, cette classe euh, et les gizmos en, en général que vous connaissez certainement déjà, je vais vite revenir dessus brièvement tout de suite, mais vous allez comprendre que euh, les gizmos en fait ont une utilité, ça vous permet tout simplement de débugger visuellement votre euh, jeu. Ça va vous aider en fait, vous apporter une aide visuelle et vous allez comprendre pourquoi. Alors, ici, je ne vais pas vous montrer tous les exemples concrets possibles, mais je vais vous en montrer un qui peut être assez intéressant. Alors, premièrement, qu'est-ce que les gizmos Les gizmos, si vous allez au niveau de l'onglet scène, vous pouvez observer que ma caméra a un icône j'ai ici une icône de light euh, et ça ici aussi c'est ce qu'on appelle les gizmos. d'ailleurs vous pouvez choisir de, les, de ne pas les afficher en cliquant ici par défaut dans l'onglet scène automatiquement ils sont activés à noter que dans l'onglet game c'est exactement pareil c'est à dire que par défaut ce n'est pas coché mais je peux très bien ici les afficher on peut voir que là j'ai bien maintenant du coup euh, le gizmo de ma lumière et une light derrière donc par défaut, euh, ce n'est pas coché. Ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les cas, une fois le jeu compilé, les joueurs ne verront pas ça. Tous ces gizmos vont être uniquement une aide précieuse dans votre onglet scène et parfois aussi dans le game si vous voulez débugger visuellement. Alors ces gizmos, ici vous avez une petite liste. Vous avez la possibilité de modifier leur taille. Vous pouvez voir que je peux choisir que ce soit beaucoup plus grand ou pratiquement plus petit pour finir de ne par plus les voir. Euh, alors ils sont parfois embêtants. Et euh, c'est vrai que du coup, c'est assez intéressant de pouvoir en désactiver certains. Comme par exemple ici celui de ma caméra, je peux cliquer sur l'icône ici et le désactiver. De la même manière que ici, je peux cliquer là, et vous pouvez voir que du coup, euh, la, la représentation euh, de la profondeur de ma caméra, en tout cas de ce qui va être vu. Par le joueur disparaît alors c'est pareil pour certains composants ici vous pouvez voir que j'ai pas de, de, de source audio mais si j'avais une, une audio source je pourrais décocher l'icône et pareil la sphère qui l'entoure pour montrer jusque où peut être écoutée cette source disparaîtrait donc voilà pour les gizmos, vous avez aussi la sélection Outline, comme vous pouvez le voir sur mon player, qui permet d'avoir un petit filet orange autour, euh, ou alors une sélection euh, Wire, euh, fil de fer, on va dire, on peut voir que j'ai des fils de fer, en fait on voit le maillage de mon objet 3D, donc c'est à vous de voir euh, ce que vous préférez, ce ne sont ici que des préférences. Alors maintenant vous allez dire c'est bien beau, il me parle des gizmos, je les connais, et je ne vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette classe gizmo vous permet d'utiliser deux méthodes onDrawGizmos et on Selected. Alors vous allez voir que ces deux méthodes vont être utilisables dans n'importe quel script et super intéressantes parce que ça peut vous faciliter la vie. Alors je vais essayer de vous montrer un petit exemple, tout simplement ici en ajoutant un Empty. Et cet Empty, je vais le renommer SpawnPoint. Imaginons que dans mon jeu, je dois spawner des ennemis à un endroit, et ici, on peut voir que bah, mon empty, euh, je n'ai pas beaucoup d'aide. Alors, je pourrais lui ajouter une étiquette, etc. Mais vous allez voir qu'avec le code, ça peut être assez intéressant. Parce que j'aurais qu'un script à glisser, ça m'évitera de faire tout ça à chaque fois. Et euh, je pourrais même le recopier, vous allez voir que ça peut être assez intéressant. Alors, on va revenir d'abord là-dessus. Je vais rapprocher ici cette petite zone. Et imaginons maintenant que je crée un script, C sharp. Et je vais l'appeler Demo Gizmos. Alors, je vais l'affecter à ce spawn point, cet empty. C'est empty, ici, je vais aller éditer le script avec vous, et on va utiliser la méthode qu'on a vue. Donc elle s'écrit void onDrawGizmos. On en a une deuxième, je vais la préparer, et vous serez compris que la différence, c'est tout simplement, ici, onDrawGizmosSelected, c'est que là, ici, c'est quand je vais sélectionner un objet euh, dans, euh, ici, la hiérarchie, alors que celle-ci va s'exécuter euh, tout de suite. Alors j'insiste sur le fait qu'on n'aura pas besoin de lancer le jeu pour ça. C'est vraiment au niveau de l'éditeur que ça se passe. C'est d'ailleurs très intéressant après quand vous allez coupler ces gizmos avec euh, des, des inspecteurs euh, personnalisés ou créer vos propres outils, ça peut être très utile. Donc on va travailler avec VOD Android gizmo et on va euh, bah, tout simplement voir comment ça fonctionne. Donc imaginons que je veux écrire un repère visuel, faire un repère visuel, je fais gizmos. Point, et là je vais chercher draw. Et là, j'ai beaucoup de possibilités. Draw line, draw icon, wire sphere, draw cube, uh, frustrum, frustrum, pardon, je ne vais, vais pas savoir le dire, mais en tout cas, c'est exactement ce que vous avez vu au niveau de, du maillage, euh, quand on le désactive au niveau de la caméra, euh, pour le champ de vision. Donc allez voir, c'est très simple à utiliser. Par exemple, ici, si, draw cube, je vais écrire un cube, ça me demande le point de départ qui va être le centre et un vecteur 3 euh, qui va être la taille. Donc ici, je vais dire tout simplement que c'est ma transform position et je vais choisir un vecteur 3, par exemple, point .1, ce qui va me permettre d'avoir un vecteur 3, 1, 1, 1. Donc si maintenant on enregistre et qu'on retourne dans Unity, vous allez voir que si euh, tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, j'ai bien mis le script démo, et j'active mes gizmos, parce que sinon on peut voir que, voilà, ça ne marche pas, j'ai bien mon cube qui est bien représenté là, au niveau de mon empty. Donc ça peut être assez intéressant, parce qu'imaginons maintenant que j'ai plusieurs spawn points, voilà, j'en mets un là, euh, j'en mets un autre qui va être ici, j'en mets un autre qui va être là, voilà, bon évidemment là c'est pas très bien ordonné, mais euh, l'idée est de vous montrer ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans mon onglet game, je ne vois pas ça. Hein. C'est vraiment, euh, comme vous pouvez le voir, j'ai rien autour de moi. Ce n'est pas du tout euh, visible dans l'onglet game, à moins ici que je coche les gizmos, et là on peut voir que tous les gizmos apparaissent. Et je vois ici euh, bah, tout simplement mon gizmo, vous voyez, qui passe ici, j'ai un repère visuel en tout cas de tout ça. Donc ça c'est assez intéressant. Alors ensuite, imaginons maintenant que ces gizmos, je veux leur changer de couleur, bah, c'est encore une fois assez simple, allez voir la classe, mais je vais tout simplement ici faire gizmo.color égal et là je vais choisir color, par exemple green, alors green non parce que le sol est, est vert, donc ça va pas être terrible, on va mettre euh, cyan, allez, j'enregistre, on retourne dans Unity, pardon, et là on peut voir qu'ils sont bien passés en couleur cyan donc c'est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir et ça peut être très intéressant alors bien évidemment je ne vais pas vous faire tous les draws possibles mais vous en avez beaucoup vous avez ici par exemple draw euh, draw sphère donc la sphère, bah, regardez les paramètres c'est facile toujours le point de départ, donc transform.position et ensuite le radius sous forme de flotte, donc là par exemple je vais mettre petit 0 de flotte pour avoir une sphère un peu petite si je retourne dans Unity, on peut voir que j'ai bien maintenant des sphères donc il n'y a aucun souci et ça fonctionne très bien donc vous voyez l'intérêt c'est de poser ce script ici alors maintenant on va faire exactement la même chose voilà mais on va coller ce code ici on va supprimer, on va commenter celui-ci voilà, et on enregistre. Donc là, on retourne dans Unity, on peut voir que j'ai simplement ici celui-ci de sélectionner. Si je prends le 1, on peut voir que j'ai bien celui-là, ici, je vais avancer, qui est sélectionné, et ainsi de suite. Vous aurez compris que là, ça va marcher sur la sélection, tout simplement. Donc c'est assez aussi intéressant, ça évite d'en avoir partout, mais au moins là, visuellement, je sais où sont mes Spawn point Points, par exemple. Donc ça, ça peut être super intéressant. Alors ensuite, euh, qu'est-ce que je peux encore vous montrer euh, bah Vous avez d'autres possibilités. Par exemple, ici, je vais euh, choisir une couleur plutôt rouge. Et euh, on va l'appliquer euh, tout simplement. On va faire un recast. On peut aussi lancer des recasts. Vous allez voir. Donc si je fais un Dismo.j'ai Draw Line. Bon, ça je ne vais pas revenir dessus, mais Draw Ray. Par exemple, ici, encore une fois, ça me demande un rayon. Donc, j'aurais pu euh, créer un rayon avant, mais là, je peux le faire tout de suite. Donc, encore une fois, le même principe que le récaste traditionnel. transforme position et la direction. Bah, ici, par exemple, ça va être vecteur 3.forward. Alors, je vais même multiplier ça par 5 pour qu'on voit un petit peu plus de longueur. Donc, si je retourne ici, on va pouvoir observer que normalement... Alors, je dis bien normalement, qu'est-ce qui se passe J'ai fait une bêtise on gizmo, on va commenter alors ça n'a rien à voir normalement, mais on va le commenter quand même, j'enregistre voilà, on peut voir que là ils sont bien apparus, alors je ne sais pas si c'est parce que j'utilise les mêmes méthodes on va laisser compiler Non, pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas très grave. Donc, on peut voir que maintenant, j'ai bien un rayon qui est lancé vers l'avant euh, au niveau de euh, mon... Alors, vous allez me dire à quel intérêt. À chaque fois, tout dépendra de votre projet. Mais euh, ça peut être intéressant. Alors, ensuite, vous avez aussi... Euh, si je supprime ça... Voilà, on va, on va même supprimer AndroGizmo. On va garder celle-là, vous l'aurez compris. C'est la même chose, mais là, c'est quand je vais sélectionner. Je pourrais aussi choisir d'écrire... De, de dessiner pardon une wire sphère de mémoire wire sphere et wire cube donc en fait ça va être juste le maillage donc si je fais une wire sphere, transforme position, euh, donc ici c'est bon, qu'est-ce que ça me demande en paramètres Alors on va aller voir, donc, euh, ah pardon, c'est mesh que j'ai mis, donc ça c'est pas bon, wire sphere, voilà. Donc vous pouvez voir que c'est les mêmes, euh, tout simplement, c'est les, euh, les mêmes caractéristiques. Alors la différence avec ça, c'est qu'en général ça on va plutôt l'utiliser avec des valeurs un peu plus grandes. Je vais mettre 3 flottes, ce qui nous permettra par exemple d'avoir ici, vous voyez, un, un gizmo euh, qui représente, tout simplement une surface, une circonférence dans laquelle par exemple votre objet je vais, imaginons euh, que, que, que c'est une zone de trigger ou autre, euh, on pourrait l'adapter au collider, en tout cas ça va vous permettre de délimiter une certaine circonférence sur par exemple quand le player rentre dedans, euh, ça peut être n'importe quoi, d'ailleurs ça ressemble et c'est exactement ce que le gizmo qu'utilise les audio sources. Euh, donc ensuite bah, ce qui peut être intéressant aussi là on va arrêter que ça, vous avez aussi draw euh, cube euh, wire cube alors c'est la même chose que le cube sauf que ça va euh, tout simplement vous dessiner le maillage que vous, comme ça vous n'aurez pas un cube plein, mais un cube transparent bon voilà ça peut être assez intéressant alors ensuite vous avez aussi la possibilité par exemple je vais prendre ici un mesh de dessiner un mesh donc je vais créer un public mesh que je vais nommer m tout simplement alors je vais garder euh, ici, euh, la couleur n'aura pas tellement d'importance que je pense que le Mesh de toute façon ne va pas garder la couleur, mais ici je peux écrire comme vous avez pu voir tout à l'heure un Draw Mesh, donc Draw Mesh ici alors ça me demande le mesh, mais il faudra pas s'arrêter là, il faudra aller au niveau des paramètres donc les submesh index, c'est le nombre de... de alors je vous avoue c'est les sous-mèches index j'ai regardé vite fait, j'ai pas trop compris à quoi ça servait mais en tout cas euh, si vous mettez 1 vous aurez une alerte donc moi à 0 ça passe en tout cas sur cela, et la position on va mettre à transform.position, alors je crois qu'on a encore des paramètres supplémentaires, vous voyez le quaternion, la rotation, bon, je ne vais pas m'en occuper il n'est pas obligatoire et ça me permettra de euh, garder la rotation d'origine, donc imaginons ici que sur ce spawn point là je vais aller chercher n'importe quelle mèche, je vais prendre un arbre ici euh, Bah, on peut voir que si j'avance voilà, j'ai bien un arbre ici, alors l'arbre est un peu petit peut-être c'est ça, c'est un mushroom room là, donc on va prendre celui-ci pour voir si c'est plus grand, Non, c'est pas plus grand euh, mais on va pouvoir de toute façon intervenir dessus il me semble sur les paramètres mais pour vous dire que vous pouvez aussi positionner un mèche ce qui peut être assez intéressant, imaginons ici que je positionne euh, quelque chose de plus grand, un sapin Alors le sapin par exemple, alors je, je me suis trompé, excusez-moi, voilà Je vais glisser euh, le sapin dedans bon, Hop, on peut pas, on va le mettre là Voilà, on peut voir qu'il est beaucoup plus grand, ça vient du mesh de départ en fait Donc voilà, ça peut être assez intéressant aussi d'utiliser un mesh Comme vous pouvez le voir, quand je le sélectionne, je vois ce mesh et je vois ce qu'il fait Bon, ça, ça peut être intéressant Alors la dernière chose qui me reste à vous montrer on va d'ailleurs revenir sur le script ici, on va supprimer ça. C'est euh, bah, tout simplement d'écrire de, de pouvoir dessiner un icône. Donc, si je vais faire un draw icône, alors on va le retrouver dans la liste. Voilà. Donc, pour dessiner un icône, vous allez voir que c'est relativement simple. La seule chose, c'est que cette icône devra être existante. Donc, là, je vais prendre un PNG traditionnel. Je vais aller au niveau de dossier asset. Vous pouvez voir que j'ai créé ici arrow. Je vais créer un dossier et je vais l'appeler giz... alors gizmos sans erreur. Voilà. Et je vais glisser arrow dedans. C'est arrow.png qui se retrouve à l'intérieur. Et ça va être mon dossier ici de ressources pour les gizmos justement. Et donc regardez ce qui se passe. Si maintenant j'écris draw.icon et que j'ouvre la parenthèse. Ça me demande le sang de la position de départ. Donc transform.position. Et ici sous forme de chaîne de caractères le nom. Le nom en fait qui va aller jeter, être cherché dans ce dossier que je viens créer par défaut. Il faut le savoir c'est gizmos. Et ici j'écris arrow.png qui est le nom de mon fichier. Ben regardez maintenant si je retourne dans Unity et que je sélectionne un point, on peut voir que j'ai bien ici ma flèche qui indique le point en fait comme vous pouvez le voir, voilà à chaque fois mes point points, alors là bien évidemment je l'ai écrit dans la méthode on, euh, draw, euh, on draw gizmo selected je supprime selected et vous allez voir que là ils vont tous apparaître parce que voilà j'ai fait ça comme ça voilà euh, comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que ça peut être assez intéressant. Ce qui est intéressant de savoir aussi, ne pas oublier que vous pouvez les afficher dans votre onglet scène. Ça peut être assez intéressant de, de les voir pour débugger votre jeu. Euh, vous pouvez voir que là, comme ça, je sais que les spawn points sont là. Euh, C'est assez intéressant. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors, Ça peut vous paraître euh, pas très intéressant, mais on pourrait s'en servir en allant plus loin dans le développement avec ces méthodes de pas mal de choses. On pourrait par exemple automatiquement sélectionner un collider. Euh, dans le cadre par exemple d'un jeu 2D, ça pourrait être assez intéressant euh, de voir par défaut si on affecte ce script euh, automatiquement sur les nouveaux objets. Euh, par exemple si vous faites des tailles et que vous les étirez, les colliders suivent pas forcément. Donc ça pourrait être une aide visuelle. Alors il est clair que tout seul comme ça, c'est un petit plus, euh, ça peut être intéressant. Euh, mais ce qui est vraiment intéressant avec cette classe Gizmos, c'est de la combiner avec tout ce qui est ensuite euh, Handle... Et la programmation au niveau de l'éditeur, c'est vrai que tout ça va être très important. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas euh, par hasard, c'est parce que je compte euh, aller un petit peu plus loin dans la programmation au niveau de l'éditeur. En tout cas, vous montrer les fonctions de base, tout ce qu'on peut faire euh, pour nous faciliter la vie, je dirais, du côté euh, du développement, c'est-à-dire que les outils que Unity nous met euh, à disposition pour pouvoir justement euh, nous faciliter la vie, créer des choses qui vont être adaptées à notre projet euh, pour gagner beaucoup de temps. En tout cas, voilà, j'espère.